Bonjour, je m'appelle Adèle, je viens de France et ça fait trois ans que je vis ici à Montréal. Pourquoi est-ce que tu as rejoint Global Invest et pourquoi tu as fait confiance en Florent J'ai rejoint Global Invest parce que je voulais un, un accompagnement par rapport à... Aux investissements immobiliers que, que je voulais faire et connaissant pas très bien le marché euh, ici au Québec, euh, j'avais vraiment besoin de quelqu'un bah, qui, qui a de l'expérience et qui a pu se libérer financièrement, et ce qui est le cas de Florian. Et euh, je voulais vraiment répéter bah, ce qu'il a fait pour, euh, pour arriver au même niveau. Maintenant que tu es à l'intérieur, est-ce euh, que tu es content de, des résultats et qu'est-ce que tu fais avec les informations que tu connais actuellement ouais, bah, Je suis vraiment très très content des résultats. Donc, euh, après un, un mois après avoir euh, rejoint le programme, j'ai pu acquérir euh, mon premier duplex. À Montréal, et puis là je passe sur une, sur une deuxième acquisition où j'ai été préqualifié pour, pour un million pour aller chercher un, un flex. Donc ça se passe vraiment très très bien. Les stratégies qui sont partagées par Florian euh, sont très très efficaces. Et puis euh, bah, j'ai envie de dire sky is the limit. Parce que, euh, le risque il n'y en a pas vraiment. Enfin, voilà, moi si j'ai un problème, je rends les clés de, de mon duplex et puis euh, l'argent récupère la banque récupère son argent et puis euh, tout le monde est content. Est-ce est que vous avez pris des formations avec d'autres gens avant Florian Non, Non, j'avais pas fait de formation. Euh, donc je dirais que c'est quand même un accompagnement. Euh, Est-ce que c'est. est c'est -ce, -ce pas. Tu peux dire que ce n'est pas des formations que en ligne, il y a quand même un accompagnement derrière Flo et l'équipe mmh. euh, Oui bah effectivement en fait ce qui était vraiment intéressant c'est qu'on a accès à, à, à tout le réseau Global Invest. Donc, euh, le courtier hypothécaire, le courtier immobilier. Euh, bien sûr, c'est à nous de faire le travail, de faire les recherches, de, bah, de suivre ce qui a été montré en formation, notamment dans les calculs de rentabilité, comment chercher ses biens, euh, s'intéresser au secteur dans lequel on va acheter, faire des recherches sur, euh, sur les développements qui vont être faits bah, pour, pour être visionnaire et acheter dans des endroits qui vont prendre, qui vont prendre de la valeur. Donc, je dirais, je n'ai pas envie de dire clé en main, parce que ça va vraiment dépendre de la personne euh, Enfin, si la personne est active euh, dans, dans la formation. Euh, mais euh, en tout cas, par rapport à d'autres formations, il y a vraiment cet accompagnement physique et puis ces sessions aussi de coaching qu'on va avoir euh, tous les mois en groupe et aussi euh, des sessions de coaching individuelles avec Florent. Et qu'est-ce que tu conseillerais aux gens qui ont, ouais, qui ont peur de se lancer, qui, euh, qui hésitent et qui attendent en fait bah, honnêtement il ne faut pas avoir peur, c'est enfin, normal qu'au début l'inconnu euh, fait peur parce que sait pas vraiment ce qu'on fait, mais avec un, un accompagnement concret avec des personnes qui ont réussi, j'ai envie de dire il ne faut pas réinventer la roue, si ça a marché pour ces personnes là, ça peut marcher pour vous, et euh, enfin, voilà il n'y a, a pas de risque, le plus grand risque qu'on peut avoir euh, c'est la mort euh, pour moi, donc, comme je le disais euh, tout à l'heure, enfin, voilà, si j'ai un problème avec mon, mon appartement, donc mon duplex, je rends les clés. À la banque, la banque récupère son argent et je peux redémarrer encore et refaire des investissements. Donc, euh, en soi, je ne vois pas vraiment où est le risque. Voilà. Mais à...